Hello, le mastermind a commencé, ça y est, euh, c'est la deuxième fois que je viens là et c'était génial, on est 120 gars, là c'est l'heure du dîner. Du coup, plutôt que faire la queue, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous comme promis, donc tous les jours pendant 5 euh, jours. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc hyper basique, hyper hyper basique. Et euh, quand je vais vous dire, vous allez me dire, bah oui, c'est évident, mais... Je veux que vous le compreniez, que vous l'appliquiez à votre business, à votre idée, à votre projet entrepreneur. Okay C'est que nos actions déterminent nos résultats. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez peut-être lancer un business. Vous réfléchissez à vivre une vie euh, plus épanouie, à ne plus faire du métro au boulot dodo. Et pourtant, vous n'avez pas atteint ce résultat alors que peut-être que ça fait des mois et des années que vous désirez ça. Et pourquoi Parce qu'en fait, vous n'avez pas mis les actions qui vont vous amener à ces résultats. Il y a des gens qui partageaient tout à l'heure qu'un euh, euh, des conférenciers a un business, à mon avis, qui fait des millions et il n'a pas dit exactement, mais en fait, il a beaucoup bossé pour en arriver là. Et aujourd'hui, il peut se détendre en travaillant juste 35-40 heures par semaine et avoir vraiment un business où il a dit euh, bah, il n'a même pas aller au bureau en fait il préfère sortir rencontrer des gens il a créé un business aujourd'hui où il vit une vie euh, idéale d'entrepreneur comme lui le désire mais c'est passé par des années et des années et des années de travail autre exemple euh, vous savez que les américains sont connus pour être obèses apparemment il y a plus de 50% de la population qui est obèse et moi une chose que j'aime beaucoup observer c'est je regarde les gens et je les catégorie en deux, deux, deux catégories. Je prends les gens qui sont fit, qui sont en bonne forme, et les gens qui sont en surpoids, et je regarde ce qu'ils mangent. Et très rarement, franchement très rarement, il y a une décorrélation. C'est-à-dire que souvent celui qui est fin, qui est en forme, il mange plus de légumes, et il mange moins, et il mange plus lentement. Donc plus varié, okay, plus équilibré, plus petite quantité et moins. Et ceux qui mangent plus de féculents euh, et qui mangent vite et qui mangent beaucoup, bah, ils sont sur quoi En fait, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, mais en même temps, si on vous le répète pas, bah, peut-être que vous ne le savez pas. Par exemple, les américains, ils, ils se rendent même pas compte en fait que, par exemple, ils ne mangent pas assez de légumes. Et moi, comme j'ai un regard européen et que je viens, je le vois, c'est évident qu'ils ne mangent pas assez de légumes. Mais eux n'arrivent pas à, se, euh, à, à comprendre ça parce qu'en fait, tous les jours, ils passent du temps avec des gens qui, comme eux, bah, ne mangent pas beaucoup de légumes. Donc ça, c'est vraiment euh, mon invitation pour vous, c'est d'analyser un peu. Okay euh, Est-ce que vous passez plus de temps à vouloir lancer un business qu'à vraiment lancer le business et du coup, comme vous passez peu de temps à agir, vous avez de très mauvais ou faibles résultats. OK Alors, tout n'est pas perdu. Et puis, c'est pas parce que moi, je vous donne ces conseils que tout ce que Lingen fait est parfait. Non, bien sûr que je me l'applique pour moi et je prends des notes. Je prends des notes, je vous ferai un épisode de podcast parce qu'il y, y a des vraies pépites. Maintenant, j'ai une invitation pour vous, à vous de décider. OK est-ce que vous voulez lancer votre business Est-ce que vous voulez être accompagné et aller plus loin Vous le savez maintenant, j'ai le programme Partir de Rien qui démarre le 4 novembre et les inscriptions se terminent le 2 novembre. Si vous êtes intéressé, ne traînez pas. Okay c'est la dernière fois que je le fais sous cette forme-là avec des coachings en petits groupes, entre 2, 3, 4, 5 personnes. Voilà, en petit groupe, je vais vous accompagner toutes les semaines, pendant 6 semaines. Et après, un des bonus, c'est que pendant 6 mois, chaque mois, vous allez en plus avoir une session de coaching qui sera aussi enregistrée pour vous accompagner sur la durée parce que six semaines, c'est bien et vous allez accomplir beaucoup de choses en six semaines, mais vous suivre, c'est encore mieux. Et si vous voulez euh, en savoir un peu plus et avancer dans votre réflexion avant, même de vous inscrire à partir de rien, euh, bah, je vous invite au webinaire du euh, mardi 29 octobre de 18h à 19h30, où on va répondre à la question est -ce que « est-ce que l'entrepreneuriat s'est fait pour vous ?». Okay Parce que si aujourd'hui vos actions ne reflètent pas vos objectifs, bah, peut-être que euh, en fait, vous n'êtes pas dans la bonne direction, peut-être que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous, mais peut-être que c'est fait pour vous. Et tant que vous n'avez pas pris une ferme décision, ok ça, c'est pour moi. L'entrepreneuriat, c'est pour moi. Du coup, j'y vais à fond. Maintenant que vous n'avez pas pris cette décision-là, eh ben, vous n'allez pas y aller à fond parce qu'il y a un doute en vous. Donc, moi, j'aimerais que vous veniez et que ben, je vous aide à trouver de la clarté et que vous repartiez avec ce webinaire avec une réponse claire. Soit c'est fait pour moi et j'y vais, ok, j'arrête de traîner. Soit c'est pas fait pour moi et puis je me prends plus la tête avec ça. Okay Donc, mardi 29 octobre à 18h, inscription en bas de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo depuis Nashville aux États-Unis.